Très bien, merci à tous. Ah pardon, excuse-moi. Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'écouter Bruno Stevan et Benjamin Kama de Télécom Bretagne qui vont nous faire une conférence intitulée « Faut-il être masochiste pour utiliser IPv6 dans son code Python ?» Ok, merci. Donc, on va se présenter tout d'abord. Merci à tous d'être là, vous êtes très nombreux, ça fait, ça fait plaisir à voir. Euh, donc euh, moi je m'appelle Bruno Stévan, je suis euh, enseignant-chercheur ici, donc j'ai l'habitude d'être ici devant des, euh, devant des étudiants euh, qui remplissent cette amphi, donc. et euh, Benjamin Kama qui lui euh, était ingénieur jusqu'à tout récemment euh, ici à Télécom Bretagne, et donc on, on a été sollicité pour faire une petite conférence sur, euh, sur IPv6 et particulièrement IPv6 euh, dans Python, parce que IPv6 c'est un sujet qu'on traite ici depuis, euh, depuis un certain temps. Moi, je suis arrivé ici euh, il y a bientôt euh, plus de 10 ans euh, à Télécom Bretagne et on faisait déjà de l'IPv6 ici, on faisait déjà des réseaux, euh, des réseaux IPv6 et on avait IPv6 déployé euh, sur, euh, sur notre campus. Et donc depuis, on travaille euh, donc à rendre IPv6 plus simple euh, à déployer et euh, à aider les gens aussi euh, dans le cadre d'une association qui s'appelle le G6 dont on va parler... Euh, plutôt tout à la fin. Euh, donc euh, on aide les gens à euh, justement à à aller au-delà des difficultés qu'on rencontre au tout début quand on commence un petit peu IPv6. Mais un des points principaux, c'est aussi de, au, pour, pour que les gens se rendent compte qu'IPv6, c'est important, euh, qu'il faut euh, s'y intéresser, que c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, d'autant plus maintenant euh, qu'on a de, de plus en plus de problèmes dont on va parler un petit peu dans l'introduction. Et donc, euh, donc tout ça nous amène aujourd'hui, ici, euh, en ce beau dimanche matin, à faire cette petite conférence sur IPv6 et sur Python. Donc on va commencer, comme je vous ai dit, par une petite introduction euh, sur, euh, sur IPv6. Alors, oui, je voulais <rire> faire un petit, euh, juste un petit point. Euh, Benjamin et moi, on est des gens qui sont plutôt très côté réseau. Hein. On fait plutôt beaucoup de réseau et pas beaucoup de développement. <rire> Donc vous aurez sûrement beaucoup de choses à dire sur la façon, <rire> sur la façon dont nous on fait, du, euh, on fait du développement, sur la façon dont on code en Python, je pense que vous savez Beaucoup mieux codé en Python que nous. Par contre, nous, on a aussi quelques petits points à vous dire du côté du, du réseau, parce que on s'aperçoit que quand les développeurs ça mène de plus en plus à s'intéresser sur le réseau, ils sont un petit peu, euh, un petit peu du mal à, à, à trouver la bonne façon d'en faire. Donc, on espère que tout ça va, va, va être un petit peu complémentaire et qu'on va pouvoir vous amener un petit peu des, des bonnes pratiques. Alors, bon, juste un, une petite introduction pour vous rappeler un petit peu euh, IPv6. Alors, je ne vais pas faire forcément un IPv6, c'est quoi et euh, en, toutes les, euh, en tous les détails je pense qu'il y a pas mal de documentation aujourd'hui euh, qui est en ligne, on a des formations et je vais en reparler aussi, on, on fait un, un MOOC sur IPv6, donc si vous voulez vraiment voir IPv6 en détail, on a des, euh, on a des références là-dessus mais juste au moins pour vous saisissez bien IPv6, pourquoi c'est important alors, voilà. voilà alors un rappel mais euh, vraiment euh, évident c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup, beaucoup de choses convergent sur, euh, sur internet euh, bon, le vous voyez, au-delà du web, que la téléphonie... Aujourd'hui, on passe tout sur la téléphonie sur IP. Mais euh, il y a beaucoup d'autres beaucoup choses, maintenant, qui transitent un petit peu en, en arrière-plan euh, sur Internet. Hein, donc euh, les échanges bancaires, les données de santé, la gestion de l'énergie, euh, les, même les contrôles des usines. Aujourd'hui, tout, con, tout converge sur IP. Parce que euh, c'est comme ça qu'on arrive à factoriser les coûts et c'est comme ça qu'on arrive à, euh, à réutiliser au maximum des équipements et à ouvrir l'interopérabilité. C'était un peu l'objectif même de l'Internet, c'était faire que tous les systèmes soient interopérables, okay, sur, le même, sur le même niveau qu'est qu est celui d'Internet. Et donc ce niveau d'interopérabilité, c'est IP qui l'assure. Donc C'est pour ça que ça en fait un protocole très très important. Tous les appareils qui sont connectés à Internet parlent le même langage qu'est celui de IP. Donc c'est un point vraiment crucial euh, de l'Internet. Mais voilà, le protocole le plus curamment utilisé euh, dans l'Internet encore aujourd'hui, c'est IPv4. Et IPv4, du nom, du, de, de, de, de ce qu'en dit son, son créateur, Vinsurf, un de ses créateurs, Vinsurf, dit qu'en fait, c'est une expérience qui a mal tourné. À l'époque, quand ça a été, quand ça a été euh, imaginé, IPv4, euh, l'Internet, c'était euh, des gros mainframes qui étaient connectés, enfin, une dizaine, une vingtaine de mainframes qui étaient interconnectés euh, dans le monde. Donc, euh, à l'époque, euh, on disait, 32 bits, ce sera largement suffisant pour tout le monde. Ça vous doit vous rappeler quelque chose mais euh, voilà, aujourd'hui, depuis les années 2000, il y a eu le développement de l'Internet commercial, euh, aujourd'hui on a l'Internet des objets, il y a plein d'autres tendances qui font qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'IPv4, ce ne sera certainement pas suffisant. Et il y a d'autres choses qui nous font dire qu'un changement euh, doit intervenir assez rapidement, c'est que qu'on euh, s'aperçoit qu'aujourd'hui, ben, l'Internet il est partitionné entre des réseaux publics et des réseaux privés, hein, qui ne sont pas forcément interopérables l'un avec l'autre. Du coup, ça engendre ce qu'on appelle la fin du modèle bout en bout. Le modèle bout en bout, c'était justement un des points vachement importants de l'Internet. C'était que à point à un autre de l'Internet, on pouvait communiquer sans que la communication soit perturbée par des, ce qu'on appelle des middle box, des, des, des, des, des boîtes au milieu. Alors qu'aujourd'hui, justement, ce partitionnement entre espace public et espace privé amène l'introduction de ces middle box qui vont aller bidouiller des choses dans, dans les paquets. Et on s'aperçoit que pour les applications, ben, c'est très mauvais. Ça ne fonctionne pas très bien. Et enfin, on arrive à, au point crucial d'aujourd'hui, qui est l'épuisement des ressources d'adresses IP. Hein, aujourd'hui, même des opérateurs euh, arrivent à épuiser les espaces d'adresses privées euh, au, sein de, au sein de leur réseau. Okay Donc, euh, ça devient euh, aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des mécanismes de plus en plus compliqués pour pouvoir continuer à faire tourner IPv4, hein, pour arriver à des trucs comme ça. Alors, c'est une illustration hein, qui. Euh, qui montre de manière un petit peu euh, qui, qui, qui illustre un petit peu ce, que, ce, qui, ce qui arrive mais on arrive à l'introduction on parlait des middle box à apparition de grosses middle box chez les opérateurs qui s'appellent des CGN des carrières nat donc ce sont des nat opérateurs qui font que en fait auparavant quand vous étiez connecté à internet à la maison votre opérateur vous donnait une adresse IP qui était quelque part la vôtre qui pouvait changer éventuellement mais là, ce qui est pire encore, c'est que cette adresse IP, au même moment que vous l'utilisez, elle est peut-être utilisée par d'autres personnes. Et donc ça, ça casse complètement le modèle d'IP de l'Internet. Okay Et ça abonne énormément de problèmes. OK Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui déployées. Chez Free, par exemple, aujourd'hui, maintenant, une adresse IP c'est partagée par quatre utilisateurs. Chez les nouveaux abonnés. Donc on arrive vraiment à cette rupture du modèle. On arrive vraiment au problème, mais heureusement, voilà. IPv6 qui était que euh, voilà, tout le monde disait que ça allait arriver depuis un bon bout de temps, hein, comme l'hiver dans Game of Thrones, et ben euh, voilà, ça va, vraiment, euh, ça, ça, ça va vraiment arriver, il faut vraiment euh, s'y préparer, même si euh, voilà, on se dit, bon oui, mais bon, ce sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Parce qu'en en fait, IPv6, c'est quand même intéressant parce que ça, ça apporte vraiment les solutions aux problèmes on, dont, dont on parle. D'abord, c'est un espace d'adressage quasiment infini. C'est-à-dire que là, on peut vraiment... Euh, se dire, on va pouvoir commencer à, à imaginer un Internet, donc l'Internet des objets avec vraiment une densité d'objets à plusieurs, plusieurs adresses IP par mètre carré, ça, ça, ça, ça passe sans problème, jusqu'à aller imaginer, je ne sais pas, un Internet, un Internet interplanète Terre. Okay. La, les sondes sur Mars, ça communique en IPv6 hein, déjà euh, avec la Terre. Donc on est déjà à cette étape-là. Hein. On va avoir un point qui est important, c'est le retour au modèle bout en bout et on va retrouver ces propriétés qui étaient très intéressantes euh, de l'Internet, c'est qu'on va pouvoir de nouveau communiquer sans avoir de manipulation de paquets par les middle box. Et ça, ça va permettre de développer des nouveaux types d'applications. Hein, notamment, on pense à euh, des choses comme, euh, bah, ça c'est après dans, dans, dans les goodies, mais dans, dans la mobilité IP. Avec les middlebox, c'était impossible d'imaginer ça. La mobilité IP, c'est pouvoir se déplacer de réseau en réseau tout en gardant la même adresse IP. Et ça, c'est des, des, des choses très, très intéressantes dans des domaines comme par exemple les transports intelligents. Donc ça, par IPv6, on va pouvoir développer ces nouveaux usages. Et ça apporte aussi donc, euh, des, des points aussi qui sont très, très intéressants pour, euh, pour l'administration des réseaux tout le, au, au jour le jour, c'est l'autoconfiguration. Donc IPv6, ça va amener que ben, vous allez brancher votre machine. Alors C'est un petit peu la même chose que, que quand des HAP, vous branchez votre machine et la machine a tout de suite automatiquement ses adresses. Mais là, c'est directement dans le protocole. C'est pas un protocole supplémentaire comme des HCP ou des choses comme ça. Donc on a revu un petit peu l'ensemble des, des, des usages euh, d'IP pour en faire quelque chose qui est, qui est bien, qui est consistant. Alors du coup, bah, qu'est-ce qu'on attend On y va. Ça a l'air cool IPv6. Pourquoi on n'y va pas enfin, Parce que IPv6, euh, voilà, ça, mine de rien, ça impose quelques changements. Et ça se fait pas comme ça, euh, en un claquement de noix, on passe à IPv6. Non, il faut, euh, il faut y consacrer du temps et forcément le temps euh, on n'y a pas tout le temps euh, on n'a pas tout le temps cette ressource là disponible. Donc dans les, euh, dans les choses qui font qu'IPv6 n'est quand même pas évident à déployer, c'est que IPv6 n'est pas rétrocompatible avec IPv4. Et ça, c'était voulu. Pour que les gens euh, se, se remettent un petit peu en question au niveau de leur pratique. Okay dans les points qui vont être un petit peu gênants, c'est que IPv6 ça va imposer un nouveau plan d'adressage. On va avoir des nouveaux types d'adresses IP qui vont apparaître. Alors, on parle par exemple pour les adresses qu'on va utiliser toujours sur Internet. Là, on va parler d'adresses IPv6 globales ou les adresses IPv4 publiques. Bon, ça, c'est un petit point de détail. Mais après, on va avoir d'autres types d'adresses qui vont correspondre à des usages particuliers. On va avoir les adresses liens locales qui vont être des adresses qui vont nous permettre de communiquer entre les autres d'un même lien. On va avoir des adresses multicast qui vont vraiment avoir un type particulier, okay, qui vont vraiment être des adresses qui vont être bien caractérisées comme des adresses IPv4 on va avoir des adresses euh, qu'on pourrait apparenter à des adresses de type IPv4 privé, c'est des adresses de type ULA, unique local Address). Donc il y, y a un nouveau plan d'adressage qu'il faut un peu intégrer, donc ça c'est plutôt pour les administrateurs on va dire, mais bon pour les développeurs aussi, c'est important de savoir avec quelles adresses on va, on va se mettre à communiquer. Alors un point qui va impacter euh, tout le monde, c'est que, aujourd'hui le réseau et donc les machines qui vont se connecter sur le réseau vont être majoritairement double pile. C'est-à-dire qu'ils vont être à la fois connectés sur un réseau IPv6 et sur un réseau IPv4. Donc il va falloir gérer cette double connexion. Par exemple, typiquement pour des services que vous allez déployer, si vous les rendez euh, accessibles en V6, en IPv6, ça veut dire qu'il va falloir que dans votre supervision, vous regardiez si le service est toujours bien joignable en IPv4, mais aussi en IPv6. Sinon vous allez avoir des problèmes en disant bah, « mais chez moi ça marche pas ».« Ah oui, mais chez moi ça marche, En fait, qu'est-ce qui se passe ?»« Ah oui, parce qu'il euh, y en a un qui n'a pas... » Il y en a un qui essaye d'accéder en IPv6 et vous n'avez pas, pas vu qu'en IPv6 en fait, votre service y plantait. Okay, donc ça, ça amène des choses quand même particulières. Et un dernier point qui va plutôt concerner la communauté des développeurs auquel je m'adresse aujourd'hui, c'est que les applications devront explicitement supporter IPv6. Et ça, ça a changé quand même un petit peu de choses qu'il va falloir dire que, ok, il va falloir commencer à être un peu vigilant sur IPv6 et c'est un petit peu pour ça qu'on fait cette conférence. Alors j'ai essayé de trouver un exemple vraiment flagrant, c'est typiquement un programme type curl qui va récupérer euh, une page web, hein, et ben, dans la page web on peut, dans l'adresse de la page web, on peut intégrer une adresse IPv6. Donc, ça veut dire que dans les entrées utilisateurs, vous allez avoir des adresses IPv6 qu'il va falloir essayer de gérer. Okay et Ensuite après, une fois que vous avez si votre programme il est prévu pour interpréter les adresses IPv6 qui arrivent ici, donc le 2.2.1, c'est vrai que je ne vous ai pas montré d'adresse IPv6 avant. Le 2.2.1 c'est une adresse IPv6. Okay et donc du coup il va falloir là, c'est typiquement je veux accéder au, au site web qui tourne sur mon, mon localhost 2.2.1 de point de point, c'est l'adresse du localhost et donc du coup euh, récupérer, euh, une fois qu'on a récupéré, euh, interprété cette adresse il faut ensuite après je me connecte en IPv6 donc l'application devra aussi gérer la connexion au, euh, au serveur euh, qu'on lui a désigné par l'entrée utilisateur qui intègre déjà une adresse IPv6 il faut donc que le client aille se connecter en IPv6 sur, euh, euh, sur le serveur. Donc tout ça doit être fait de manière explicite par l'application. Il n'y a pas de choses qui font que tout est transparent pour l'application. Euh, le passage à IPv4 et à IPv6 se, fait, euh, se ferait euh, sans, sans impact. Malheureusement, il va falloir traiter, traiter ça dans les applications. Et après, la, question, la dernière question qu'on peut, peut se poser, c'est... Il faut vraiment que j'y que, que, que, que que, que fasse attention Bah oui, il faut y faire attention, il faut vérifier qu'on qu a son support IPV6, parce que sinon après, euh, on pourrait euh, malheureusement avoir à gérer ça plus tard, et euh, bah, gérer ça plus tard, ce ne sera pas forcément un moment où vous serez aussi apte à, à, à bien le traiter. Donc si vous avez la possibilité de traiter ça dans euh, vos... Euh, dans vos différentes releases, à un moment, vous dites, bah, « Tiens, cette release, ça serait bien que notre application soit vérifiée comme compatible IPv6 pour qu'après, on n'ait pas cette dette technologique à traiter plus tard. » Voilà. Donc, gérer ça comme il faut. Faites avec. Alors, on va parler maintenant d'un peu plus de Python. Je vais passer la parole à Benjamin qui va vous parler un petit peu de comment on, a, on prend un programme... IPv4 classique, et on va, le passer, on va lui ajouter le support IPv6. Merci Bruno. Euh, donc, euh, il y avait une bonne introduction de Bruno sur le protocole, maintenant on va passer dans le code, si vous êtes venu plus ici pour le code, c'est maintenant. Euh, au niveau du, du code, alors, quand Bruno disait qu'il faut le, le gérer explicitement, c'est avec les API classiques, comme par exemple euh, l'API Socket. C'est vrai que tout de suite, je vais peut-être casser un peu le truc. Mais les API plus haut niveau, il y en a bien sûr qui permettent de gérer automatiquement tout ça. Mais on va vous montrer aujourd'hui quand même les choses qui sont sous le capot. Et parce que même dans les API haut niveau, des fois, il y en a qui ne le font pas très bien. Et On va vous montrer aujourd'hui les bonnes pratiques sur comment le, comment utiliser, ces, enfin, comment rendre son, son application compatible ipv 6 correctement. Et donc, euh, l'API euh, qui, qui a toujours existé, qui était celle sur laquelle se base en plus beaucoup d'autres... Euh, Bibliothèque plus haut niveau, c'est l'API dite des sockets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais entendu parler de, des sockets ici ouais, Tout le monde a en entendu parler, mais en général, c'est un truc un peu abstrait. Est-ce que est, ça, ça vous fait peur ou ça vous fait pas peur quand on parle de sockets Ah non, ça, va, on n'est que, wow, que des développeurs chevronnés, très bien. Euh, et donc, euh, c'était une API qui était définie pour les euh, pour BSD à l'époque. Euh, qui était du coup une API plutôt C. Et euh, c'est celle qu'on va retrouver dans, dans toutes, les, euh, toutes les libres plus haut niveau qu'on qu trouve ici, ben, on, a, on parle des libres au niveau Python plus aujourd'hui. Euh, et, euh, et cette API Socket, elle était définie euh, à l'époque dans une RFC, Request for Comment, les, les documents qui, qui définissent les normes euh, à l'IETF, qui est l'organisme qui, qui normalise tous les, les protocoles utilisés sur Internet. Et, euh, L'API le, le, la, la, qu'on va présenter aujourd'hui, c'est l'API socket spécifiquement IPv6. Hum, on ouvre une socket donc dans le protocole IPv6, mais en fait, cette API permet la rétrocompatibilité à travers ce qu'on appelle les adresses IPv4 mappées. C'est-à-dire que dans votre application, à partir de maintenant, si vous passez au socket IPv6, vous allez voir que des IPv6 et automatiquement, en fait, vous inclurez les IPv4 dans, dans cette API car elles seront mappées sous une forme particulière euh, d'adresse IP d'adresse IPv4 mappée on vous en montrera euh, tout à l'heure euh, l'avantage de ça c'est que bah, comme, ça, comme ça vous n'avez qu'une seule euh, qu'une seule euh, API à gérer ah euh, qu'un seul type d'adresse on, on va vous montrer, c'est des adresses un peu plus compliquées que des adresses IPv4 simples mais en fait ça simplifie beaucoup votre code après donc euh, l'API Socket, euh, en fait le, les sockets c'est quoi En fait c'est un ensemble de cinq paramètres qui vont définir un des bouts d'une connexion bout en bout. On parle de, depuis le début là, de connexion bout en bout pour internet. Les deux bouts, euh, des, des, euh, des deux personnes, enfin des deux nœuds qui communiquent, euh, à chaque bout il y aura euh, une socket. Et cette socket donc, elle est définie par le protocole de transport, c'est-à-dire la, la couche qui y a au-dessus d'IP, celle qui est utilisée, ça peut être TCP/UDP pour les plus connus, mais il en existe d'autres. Et euh, le quadruplé qui correspond à l'adresse source, enfin l'adresse source, l'adresse de, oui, enfin le port local, et l'adresse distante, port distant. Du coup, de, à l'autre bout, c'est l'inverse, on inverse les adresses, la locale c'est celle qui était distante. Voilà. Et euh, ces, cinq, euh, ces cinq paramètres identifient un, un bout en fait de la communication bout en bout qui est une socket qui est votre point d'accès pour votre application à la communication avec un autre nœud. Euh, ici, en bas, vous pouvez voir le résultat de la commande Netstat qui est un des utilitaires classiques pour obtenir des informations sur les, sur les, les connexions actives sur votre machine. Euh, et Ici, on a bien les cinq paramètres, le protocole, l'adresse locale, adresse distante avec le, le port ici donc ici en IPv4 <rire> c'est un exemple euh, mauvais exemple mais enfin, ça, ça vous donne une idée euh, adresse port adresse port euh, cette définition ne change pas avec euh, l'API des sockets IPv6 on a toujours euh, ces cinq paramètres et euh, bah donc utilisons euh, cette API euh, aussi le Echo Server Programme, qui est issu directement de, du manuel euh, Python de la de la lib socket euh, et donc bah, ici c'est l'exemple le, le, entre guillemets le plus simple qu'on peut avoir d'utilisation de, de lapi socket en IPv4. Alors comment est-ce qu'on voit que c'est l'IPv4 C'est avec ce paramètre là AF_INET. Euh, ça veut dire family, ah, oui. petit... adresse family Internet. Oui. Euh, D'accord. Bah, adresse family Internet. C'est a l'époque, on ne mettait pas de version parce qu'on pensait que c'était la seule, la vraie, la V4. Et donc, finet ça ne gère que des IPv4. Euh, SockStream, ici, bon, parce que vous voulez faire des, des, des connexions de, de flux, donc TCP. Et après, vous avez sûrement déjà vu le, le classique, donc que vous créez une socket, vous bindez, vous faites un listen, accept. Est-ce que c'est est un classique ou il y en a qui ne connaissent pas, qui veulent plus de détails Ouais Ok. En fait, ici, donc, on est sur un serveur, et donc euh, ce qu'on va vouloir faire pour un serveur, c'est euh, se mettre à écouter des connexions euh, qui viennent de la part d'autres personnes. Quand on est un client, en fait, on va se connecter à d'autres. Quand on est un serveur, on attend des connexions. Euh, bind, bind, ça permet de dire, j'attends à cette adresse, puisque ce qui définit une connexion de bout en bout, c'est... Euh, euh, un nœud local, un nœud distant, et je vais définir bah moi localement, je suis le nœud qui a tel IP et qui est sur tel port, et j'attends des connexions sur cette adresse avec tel port. Donc euh, le bind permet de faire ça. En fait, bind il va permettre de fixer la partie locale du quintuplet dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, l'invocation de socket est définie, euh, pardon, ici on définit le protocole qui était un des, le premier des paramètres du, du quintuplet. Donc ici, ce sera SOCKSTREAM, euh, c'est pour dire en gros TCP. Et BIND nous permettra de fixer la partie locale du quintuplet. Donc ici, dans le quintuplet, adresse euh, expéditeur, même si on devrait dire plutôt l'adresse locale et port euh, local, ce sera euh, fixé par euh, la méthode BIND. Donc ici, on a dit, moi j'ai défini mon bout de la socket, maintenant j'attends que quelqu'un à l'autre bout vienne se connecter. Comment est-ce qu'on attend que quelqu'un vienne se connecter avec Listen et accept. Listen, c'est pour dire que justement, nous allons être une socket qui attend des connexions. Euh, bon, le paramètre, c'est la longueur de la, de la file d'attente. Bon, on va pas trop en parler en détail, mais voilà. Et accept, c'est pour dire, bah euh, voilà, à partir de maintenant, accept, c'est euh, bloquant. Et enfin, sauf si après on part en, en, avec l'API euh, asynchrone, mais on, on en parlera pas trop aujourd'hui. Euh, et donc accept euh, va vous renvoyer, euh, voilà, une connexion et euh, quand quelqu'un va chercher à se connecter à vous. Ici, euh, on fait juste une seule connexion. Enfin, c'est un exemple très simple. Hein, ce, cet exemple euh, de eco -server programme. Son nom l'indique. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre une connexion et il va écrire Hello World dedans et il termine. Donc c'est. Oui, il va aussi ah, oui, pardon, Il va envoyer ce qu'il a, qu a reçu. Ah oui, c'est l'autre qui Pardon. <rire> J'ai fait dans l'autre sens. Euh, il renvoie ce qu'on qu lui envoie et vous allez voir le client tout à l'heure. Si vous êtes déjà. non ouais. ah oui, ça c'est important. Ouais, du... Enfin bon, euh, juste ouais, accepte. Donc quand on aura une connexion, on lit tout. Enfin, on, euh, on c'est l'équivalent du, du read sur des descripteurs de fichiers classiques. Et euh, sendall, c'est l'équivalent du write sur euh, un descripteur de fichiers. Ici, c'est un descripteur de de socket, mais voilà. Et, euh, et en fait, en plus. Con, si je veux vraiment rentrer dans les détails, ce sera une nouvelle socket, en fait, S, c'est la socket qui, sur laquelle vous écoutiez, et con, en fait, ce sera euh, une nouvelle socket dans laquelle la partie locale a déjà été fixée, comme vous l'avez fixée tout à l'heure, et la partie distante aura été fixée par le, le kernel, euh, par qui est en fait la, la machine qui s'est connectée à vous. En fait, socket, c'est une API de discussion avec le kernel de votre machine. Et donc euh, tout en haut, euh, ici on a mis non. Non c'est une valeur spéciale euh, pour dire euh, écoute sur toutes les adresses possibles de, de l'autre local. Euh, on en reparlera un peu tout à l'heure. Alors voilà, on va tester ce serveur, on regarde, euh, on le lance. On lance ici, c'est un, un client de test. Enfin, nc, netcat, c'est un petit utilitaire qu'on utilise pour tester souvent. Voilà. Euh, vous vous connectez, on est toujours en IPv4 hein, ici, exemple 100% IPv4. Euh, on voit que euh, quand un client s'est connecté, ici on a deux sockets. Une socket en fait, qui correspond à l'application cliente euh, qui est ici. Il a, un prix, il a pris un port local au hasard et il a un port distant euh, qui correspond au port de l'application qu'on avait défini qui était 50007. Et ici c'est la socket du serveur. Donc là vous avez bien vos deux sockets qui correspondent aux deux bouts de la connexion et qui sont faites euh, localement. Et pardon, ici ouais, la troisième c'est celle qui est en attente comme je vous, ai tout, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, ici, lors du accept, euh, la, la, la, une nouvelle socket va être créée pour cette connexion avec ce client-ci. Euh, ici, la socket S, c'est la socket générale qui attend n'importe quel client. Donc voilà. Ok, de toute façon, IPv6, pardon, c'est pas un cours d'IPv4. Ok, a... donc les sockets IPv6, c'est pas si compliqué que ça. Hop, on va se dire, bah, tiens, euh, on change de famille. Alors la nouvelle famille, c'est euh, Inet6. C'est pour dire ben, on prend le nouvel Internet. Et, hop, juste avec ça, on change notre code, on prend le même, et on teste. Qu'est-ce que ça donne Alors, l'équivalent de localhost en IPv6, Bruno vous l'a dit tout à l'heure, c'est 2.2.1. On se connecte. Là, on voit bien nos deux sockets. Euh, exactement pareil. Euh, et ici, en plus, vous voyez euh, une, une feature intéressante de l'API IPv6 pour les sockets, c'est que même avec adresses IPv4, ça marche exactement pareil. Et cette fois-ci, quand on regarde ici avec les deux connexions, on a bien une socket, euh, c'est qu'il tcp4, parce qu'en fait, ici, c'est ce qu'affiche le kernel. Euh, le kernel, il va avoir effectivement une, une connexion en IPv4 pour le, le, le deuxième essai là qu'on a fait en IPv4 seulement, euh, une connexion en IPv6 pour le premier, et ici, TCP46, alors ça c'est une notation spéciale euh, macOS, mais euh, sous euh, sous Linux vous verrez, enfin il n'y a pas le. le c'est toujours TCP, vous verrez la différence, ce sera ici, sous Linux ce sera 2.2. Et Linux par défaut écoute, quand il a des sockets IPv6, écoute aussi en IPv4. Ici macOS précise que c'est bien une socket dual stack. Mais comme on vous disait au début, l'API euh, socket IPv6 permet de gérer les deux protocoles de manière complètement transparente. Et donc même si vous avez, pour revenir à cet exemple ici, mis un Infinite 6, ça ne veut pas dire qu'on fera que de l'IPv6, ça voudra dire qu'on euh, utilisera l'API IPv6. Votre kernel, lui, continuera à avoir, comme on disait au début, deux stacks réseau, une stack et 4, une stack et 6, puisque ce sont bien des réseaux euh, incompatibles, entre guillemets, et différents. Donc euh, voilà. Euh, donc c'est pour ça ici qu'on voit une connexion V4 et une V6. Euh, si petit détail peut-être ça vous a sauté à l'œil ou pas. Ici vous voyez euh, l'adresse du client qui s'est connecté. Ça c'est le, le serveur qui écrit connected by. Hein. On lance ici un client, mais c'est le serveur qui écrit ça. Et vous voyez bon ici 127.0.0.1 vous la connaissez c'est l'adresse loopback euh, en IPv4. Sauf que devant il y a deux points points ffff deux points. Ça c'est ce, ce qu'on évoquait tout à l'heure ça s'appelle les adresses IPv4 mappées. Ça veut dire que ça ça, tout cet ensemble-là, c'est une adresse IPv6. Vous pouvez la, la pinguer, vous pouvez essayer et tout. C'est une adresse IPv6, mais qui correspond, en réalité, à un nœud sur le réseau IPv4. Sauf que c'est euh, l'API des sockets IPv6 qui va vous faire la traduction euh, automatiquement entre ces, entre ces deux protocoles. Et du coup, vous, vous pouvez gérer uniquement de votre point de vue des adresses IP, IPv6, et automatiquement derrière, vous aurez aussi bien le V6 que le V4 qui seront gérés. Tout va être fait automatiquement par cette API. C'est magique et c'est bien fait, c'est fait pour ça. Voilà, donc pour côté serveur, euh, ça apporte la compatibilité ascendante avec IPv4, sans que vous ayez euh, à faire trop de choses différentes. Les adresses IPv4 euh, mappées représentent les autres IPv4. Donc pour votre application, les connexions IPv4 sont vues comme des connexions IPv6. Comme je vous montrais là, pour votre kernel, effectivement, votre kernel, lui, il a deux stacks différentes. donc pour lui, c'est des connexions différentes, il y a une V4, et une V6, et pour votre application, vous, tout sera une adresse, enfin, toutes les connexions seront vues comme des connexions IPv6. Du coup, vous n'avez plus à différencier la famille d'adresse. Et mais ce qui peut paraître compliqué avec les adresses IPv4 mappées, oui, de rajouter 2.2.FFFF2. Est, esthétiquement, ça peut être un peu embêtant, mais vous avez l'avantage d'avoir une seule API et qui vous gère toutes les adresses. Enfin, et Vous n'avez pas à faire un, un, un case spécial pour « Ah oui, ceci est une adresse IPv4, ceci est une v6, vous pouvez tout gérer avec la même API. » Alors Attention, euh, la, cette glue de la de l'API la, de socket IPv6 de la RFC 3583 oui, n'est dis... <rire> pas disponible sur les très vieux OS. Euh, mais par contre, elle est, dispo elle est disponible sur les... tous les OS actuels depuis 10 ans, que ce soit Windows, Mac, Linux. Euh, L'API est disponible depuis très longtemps, il n'y a pas de problème. Après que le réseau IPv6 lui-même soit disponible, c'est une autre histoire. Mais euh, l'API aujourd'hui est disponible sur, euh, sur tous les OS. Donc euh, vous, vous pouvez vous en servir euh, sans problème. Et oui, et cette API marchera aussi très bien même sur des autres qui n'ont pas d'adresse euh, IPv6. Un autre qui gère cette API, c'est-à-dire tous les autres aujourd'hui, qui est 100% IPv4, marchera très bien avec cette API. Euh, côté client... Euh, donc, on va, on va, Quand on en écrit un client, on va peut-être se poser euh, d'autres questions. Parce que le serveur en disait, j'écoute partout. Mais le client, ben, nous on veut se connecter à un serveur en particulier. Et euh, donc pour ça, soit l'utilisateur fixe cette adresse, soit euh, elle est résolue à partir d'un nom. Alors c'est pareil, c'est fixé par l'utilisateur, mais c'est voilà, vous avez autre en, en, en entrée, vous avez soit un nom, soit une adresse en général, quand vous voulez connecter. Dans votre navigateur, pour prendre l'exemple du web, qui est un des exemples les plus connus, vous tapez un nom de domaine et vous obtenez une IP avec ça. Quand vous développez, vous avez peut-être plus des fois l'habitude de, de mettre des adresses IP en dur, parce que votre DNS n'est pas en place, voilà. Et euh, donc pour ça, euh, il, va, il va y avoir un petit problème en fait euh, quand vous vous rendez compte, c'est que euh, vous devez accepter des adresses sous la forme IPv4, des adresses sous la forme IPv6, des adresses sous la forme d'un nom de domaine. Euh, pour gérer tout ça, ça va peut-être être un peu compliqué. Mais euh, non, on a une solution qu'on va vous montrer. Et puis euh, bon, la deuxième, euh, la sélection de la source, j'en parlerai très vite après. Donc pour résoudre un nom en adresse, ou même une adresse en adresse, mais en fait, en gros, pour, à partir d'une entrée utilisateur, obtenir l'adresse que vous enverrez réellement à, votre, à la stack IP par l'intermédiaire de la l'API Socket, il faut utiliser la fonction getadrinfo, qui est dans le module Socket sous Python, mais qui est le... en C, c'est la getadrinfo tout court, vous trouvez le man au même nom. Getadrinfo, qu'est-ce qu'elle permet Elle permet de résoudre un nom en plusieurs adresses IPv4 ou V6. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, c'était une, une des possibilités d'IPv6, c'était qu'on puisse avoir plein d'adresses. Et bien, euh, c'est une possibilité qu'on n'utilisait pas forcément beaucoup en IPv4. Mais aujourd'hui, quand vous avez un nom, vous pouvez la résoudre plusieurs adresses, et en plus, y compris de familles différentes. Ça, quand vous voulez avoir un service qui écoute aussi bien en IPv4 pour gérer l'ancien monde, et aussi bien en IPv6, vous allez à ce moment-là avoir des noms de domaine qui résolvent vers les deux familles. Et bien ici, GetAddRinfo permet de renvoyer la liste de toutes les adresses qui, qui seront utilisées par ce, ce nombre de domaines en particulier. Et cette fonction, elle a un avantage, c'est qu'elle peut rendre des adresses IPv4 mappées. Ici, dans notre démonstration, on va l'obliger à rendre des IPv4 mappées, puisqu'on qu'on veut utiliser que l'API V6. Et du coup, ça veut dire qu'en sortie, vous obtiendrez un type d'adresse, des adresses IPv6 et des V4 mappés, mais qui seront uniformes pour le, votre utilisation des sockets. Et euh, bah donc en bonus, comme je disais un peu au début, c'est que, euh, le, en gros, la validation entre guillemets, de, des entrées utilisateurs est faite par Guetta Vous lui donnez euh, quelque chose qui représente euh, votre, euh, votre point de, de connexion distant, que ce soit un nom ou une adresse, V4 V6, il gère tout exemple d'utilisation de euh, getadrafo, donc la résolution d'un nom en une adresse euh, donc ici on a une famille d'adresse 6 comme je vous disais affinette 6 c'est pour utiliser l'API la, socket IPv6. Le flac mapped alors ça ça fait partie des, des petites, enfin c'est pas une bidouille mais c'est des problèmes encore aujourd'hui mais voilà euh, dans le sens où on a trouvé quand même quelques erreurs dans la, dans la lib standard Python sur l'utilisation correcte des flags de getaddrinfo. Ce serait éventuellement à corriger. On, enfin, on, verra, on y réfléchira après. Mais euh, voilà, il faut utiliser. Un flag qu'il faut utiliser, c'est pour dire, je veux utiliser aussi bien les adresses IPv4 que IPv6 avec cette API pour avoir euh, de manière uniforme les V4 mappés dans des adresses IPv6. Donc qu'est-ce que ça nous donne None, c'est quand, euh, je vous disais tout à l'heure, on veut écouter sur toutes les adresses locales. Euh, ça nous renvoie deux points de points il point. euh, y a un flag à mettre quand on est un serveur c'est passif pour dire qu'on écoute et par exemple quand on résout une adresse ici Télécom Bretagne qui est un nom de domaine qui euh, a des adresses IPv6 aussi bien que des IPv4 Donc, ça nous renvoie une adresse IPv6 puis une adresse IPv4 mappée ça c'est une adresse IPv4 sous une forme correcte euh, en tant qu'adresse IPv6 euh, sur un domaine qui par exemple n'est hébergé que en IPv4 <rire> nous obtenons juste une adresse IPv4 mais comme vous voyez, on peut obtenir des listes d'adresses donc il va y avoir euh, et ce, ce, ce principe de liste c'est vraiment euh, une volonté de GetAdrinfo de, de pouvoir gérer plusieurs euh, types d'adresses et justement automatiquement la transition si votre hôte n'a pas d'IPv6 euh, la première ça ne marchera pas, il va tenter la deuxième, le jour où vous avez l'IPv6 ça marche tout de suite, il n'y a pas besoin de, de changer euh, quoi que ce soit dans votre application euh, quand euh, le réseau changera et deux autres petits exemples euh, un peu bizarres pour, pour vous montrer. Ici, je ne résous pas des noms mais je résous des adresses directement. Je vous ai dit que Getadrinfo permet de résoudre des noms, mais vaut mieux passer même toutes vos entrées, même si vous ne voulez que des IP, passez-les quand même à Getadrinfo. Ça vous permettra d'obtenir des, des, des adresses correctes. Ici, c'est le loopback euh, IPv6. Et là, ici, c'est un petit truc extraterrestre, c'est des adresses IPv6 locales scopées, avec un, un, une portée. Et c'est une adresse légale en IPv6. Ici, c'est comme FE80, ce ne sont des adresses qui n'ont qu'un euh, qu sens sur une interface particulière, c'est des interfaces euh, locales au lien, il faut préciser quel est le lien. Et ça, c'est une syntaxe avec le pourcent, c'est une syntaxe d'une vraie adresse IPv6 avec un scope et qui vous renverra l'adresse ici, c'est ce que vous renvoie la fonction et vous renvoie un tuple. Et les tuples dans l'API IPv6, il y a, il y a deux, deux, deux morceaux supplémentaires qui sont des trucs importants, je ne vais pas détailler, mais voilà, c'est important de les avoir et qu'EtatDRAFO vous les donne directement comme il faut. Donc, un client IPv4, hop, visification naïve, on passe socket INET6. Voilà. Problème, comme je vous disais, ici, quand on fait ça, Connect il va se connecter à la première adresse. Euh, parce que Connect en fait il fait une résolution implicite, ça c'est un petit, euh, petit truc spécifique à Python. Mais. Et euh, un problème, on va se connecter juste à la première. Si vous avez euh, du V6 et que l'autre marche en V6, tant mieux. Mais imaginons qu'il y a une V4 qui permet de, de faire du failover entre guillemets. Si votre premier répond pas, vous pouvez même faire du failover sur plusieurs adresses IPv6 si vous voulez avec ça. Ça va pas être satisfaisant. Du coup, hop, on utilise getaddrinfo comme je viens de vous montrer. Alors, voilà, ça fait. Euh, là, vous avez les paramètres que vous passiez avant à votre socket qui sont réfinés de Sockstream. Sauf que vous lui dites du coup maintenant un hôte et un port. Vous passez le flag correct et vous bouclez à la création de socket ici, sur, le, sur les résultats que vous envoie gata Ici, Ici, cet exemple-là, comme vous voyez dans le... Ah, non, il n'y a pas le diff, pardon. Euh, ça, c'est exactement pareil qu'avant, sauf qu'on on prend le, les, les bons paramètres. Et on boucle dessus. Et euh, si on a trouvé une adresse, ça marche, on peut, on peut arrêter la boucle. Sélection d'adresse source, j'ai passé, parce que vous avez pas à faire, en gros. Et euh, le serveur, pareil, ici le diff... Au lieu de euh, vous baigner uniquement, pardon, de, de voir une socket qui se bagne uniquement sur un port, vous bouclez sur le résultat de getAdreInfo avec votre entrée utilisateur. Vous gérez les exceptions correctement. Il n'y a pas beaucoup de gestion d'erreur dans cet exemple parce que c'est l'exemple de base et euh, voilà, il est basique. Et ça donne ça au final. Pour conclure. Merci Benjamin. Donc, euh, on va conclure rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, donc on a vous fait euh, avec vous un petit peu euh, tout un petit euh, cheminement sur comment on va réussir à vessifier un petit peu des applications. Donc, en, fait, en gros on a repris les exemples qui sont dans la documentation de, de Python et on a essayé de, euh, de vous expliquer un petit peu plus et j'espère que vous aurez compris. Euh, le message important qu'on voulait vous faire passer, c'est que du coup, cette API Socket, même si derrière, après, elle est utilisée par plein d'autres librairies au niveau, elle facilite la vie parce qu'elle uniformise euh, la gestion euh, des, des deux différentes euh, familles d'adresses que l'on pourrait avoir à gérer dans, dans une application. Là, on n'en a plus qu'une seule à gérer, c'est IPv6. Donc ça, c'est bien pour euh, quand vous gérez votre partie euh, Socket. C'est que vous avez, du coup, votre Socket... Euh, qui va accepter les deux familles d'adresses et euh, à vous, à votre niveau applicatif, vous ne gérez que de l'IPv6. Par contre, euh, on voulait dans la conclusion aussi vous rappeler qu'il peut y avoir d'autres points de vigilance, Donc, euh, parce que les adresses IP, euh, on peut les avoir à d'autres niveaux euh, dans l'application, autre que celui juste des sockets. Donc, par exemple, l'entrée utilisateur euh, qui peut être amené à saisir euh, des adresses, euh, là il va falloir être vigilant de dire que bah, maintenant vous acceptiez des adresses IPv4 voilà. il faudrait que vous acceptiez aussi des adresses IPv6 qui pourraient, euh, qui pourraient arriver donc là le message qu'on voudrait vous faire passer c'est ne mettez pas trop de processus de validation très stricts, hein, des regexp qui euh, valident que c'est bien une adresse IPv4 que vous rentrez dans, dans tel paramètre ça il faudrait arriver à être quelque chose d'un peu plus souple et GetADDRinfo peut être un outil qui peut vous permettre de euh, valider euh, correctement euh, l'entrée le, de l'utilisateur. Dans les manipulations d'adresses, euh, le module IP adresse vous permet normalement de gérer ça de manière très uniforme. Dans le stockage d'adresses dans des bases de données ou dans des logs ou dans n'importe quel type de, de structure de données dans lequel vous êtes amené à stocker des adresses, faites attention que là euh, vous ayez vous ayez bien. Euh, vous pouvez stocker aussi bien une adresse IPv4 qu'une adresse IPv6 et éventuellement voir euh, si vous devez euh, si vous devez bien spécifier le, le type là. Et puis ben après, n'importe quelle façon dont vous utilisez les adresses dans votre application, on ne sait jamais. Euh si là vous n'avez pas présupposé que c'était des adresses IPv4 et puis bam le jour où vous utilisez sur un réseau IPv6 ben ça risque de planter alors on a fait juste un petit, un petit point parce que dans un des articles d'un monsieur très intéressant qui s'appelle Stephen Borsmeyer il faisait euh, à l'époque un, une recherche sur Google Search entre bynem qui est l'ancien nom de GetADR Info mais qui est uniquement euh, compatible IPv4 euh, il avait fait euh, une recherche à l'époque c'était en 2010 ou en 2013 je ne sais plus sur euh, combien de d'occurrences de Getos by name on trouve par rapport à GetADDR info parce qu'on voit là, là un petit peu le niveau de, de de transition entre IPv4 et IPv6 et donc là c'est une recherche sur GitHub et quand on cherche sur GitHub Getos by -Name en Python euh, on trouve encore euh, vous voyez euh, 130 000 ré résultats alors que GetADDR info on en trouve que 102 000 alors je pense que ce résultat, ce qu euh, qu'il qui est 102 ce c'est peut-être pas forcément important. Par contre, ce qui est peut-être inquiétant, c'est qu'on trouve encore beaucoup de résultats de, euh, de Gethos by name. Donc il y a des, des, des choses euh, peut-être qu'il faudra regarder euh, là dessus. Et donc euh, juste rapidement pour, pour aller plus loin, pour juste pour vous donner quelques pointeurs, alors je ne sais pas après si les euh, si les slides seront disponibles en ligne. Euh, on sûrement, je pense. Euh, donc, ce euh, que je vous parlais, hein, ce monsieur très intéressant qui s'appelle Stéphane Worsmeyer, je ne sais pas si vous euh, si vous connaissez déjà. Euh, donc, qui a fait que euh, j'ai cité là ici deux articles qui sont intéressants par rapport à ce qu'on a discuté euh, euh, dans cette présentation. Euh, donc, j'en parlais en introduction, le MOOC Objectif IPv6 euh, qu'on a mis en place à Télécom Bretagne. Euh, donc, est sur le site France Université Numérique. Euh, donc pour ceux qui veulent vraiment euh, s'investir dans IPv6 et connaître un petit peu tous les détails euh, du protocole. Et donc on est en cours d'études de, de, de, pour publier euh, ces supports, les, les, les supports de secours. Et donc l'association G6, qui est un petit peu le cadre dans lequel on a travaillé pour cette présentation, qui est une association pour un peu la promotion du protocole IPv6, donc un petit peu en sommeil en ce moment, il va falloir qu'on réveille tout ça, mais qui a des listes de diffusion qui peuvent être intéressantes si vous voulez échanger sur IPv6 et sur vos problèmes de déploiement ou vos problèmes d'application. Voilà, je pense on a tenu, mais par contre pour les questions, d'être oui, juste. Merci beaucoup, donc on peut les remercier. Par contre, effectivement, euh, il n'y aura malheureusement pas le temps pour les questions, donc euh, j'invite ceux qui ont des questions à discuter de façon euh, informelle avec euh, Bruno et Benjamin.